Allez, on y va, bienvenue. Euh, après avoir réglé quelques petits soucis techniques, en plus je n'aurai pas le compteur, donc il va falloir que je surveille un peu. Euh, je vais vous parler de euh, profiling, monitoring avec un outil qui, ou deux outils qui étaient fournis par le JDK, dans le JDK, euh, et qui sont maintenant en open source. On a la JVM en Java, et très intéressant la JVM. D'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure partie de Java. Ce n'est pas le langage, ce n'est pas les API, ce n'est pas son écosystème qui sont très importants mais c'est la JVM, c'est sûrement l'élément le plus important de la plateforme Java. Elle a plusieurs rôles, son rôle basique, c'est d'exécuter du bytecode, éventuellement compilé en natif, d'ailleurs, elle sait aussi exécuter du code natif. Elle a sur la gestion de la mémoire avec le ramasse les interactions avec le système, les allocations de threads, les entrées-sorties, l'allocation et l'utilisation de mémoire OFIP notamment, l'amélioration des performances aussi avec les JIT, les compilateurs JIT de niveau 1 et 2. Mais ça reste une boîte noire, on exécute du code, dedans Et parfois, ben, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Et dans ce cas-là, ben, on a besoin d'outillage pour obtenir des informations de la part de la JVM. D'autre part, on a quand même un besoin de profiling et de monitoring, ben parce que des difficultés arrivent, hein. on a des bugs, on a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas forcément comme on le souhaiterait. Et notamment en production. Je reviendrai là-dessus. Alors évidemment, quand on a ce genre de problématique, une des premières choses qu'il faudra faire, bah, c'est reproduire, généralement dans un autre environnement. Ce n'est pas toujours facile, à cause de la différence des scénarios, à cause du volume de données qui peut être différent, à cause de timing différents dans l'exécution, notamment dans les applications multithread. Et donc, on a aussi, d'autre part, un besoin croissant de monitoring. Avant, on était sur des monolithes, c'était assez facile à monitorer. Euh, actuellement, on a de plus en plus d'architectures distribuées, et donc, on a un besoin croissant en plus de monitoring. Alors, historiquement, on a des outils pour faire ça. On a des outils commerciaux. On a eu quelques outils aussi fournis dans le JDK. Je pense à J-Console ou j VM, qui n'est plus fourni dans le JDK à partir de Java 9, mais qui est mis en open source, qu'on peut récupérer sur GitHub. On a d'autres outils open source. Je pense à arthas notamment, que moi j'aime bien, d'Alibaba. Et on a deux outils. Euh, ceux qui vont nous intéresser particulièrement dans cette, euh, dans cette présentation, le Flight Recorder et Mission Control qui sont euh, intégrés dans le JDK d'Oracle depuis Java 7 Update 40. Donc Ça fait un petit moment qu'on les a à disposition. Euh, ils ont été mis en open source à partir de Java 11, ce qui fait qu'à partir de Java 11, il y en a un qui a été intégré dans la JVM Hotspot et Mission Control a été mis en open source. Je reviendrai là-dessus. D'où le changement de nom Historiquement, ça s'appelait Java Flight Recorder, maintenant c'est JDK Flight Recorder pour que ça fasse toujours JFR. Et pour Mission Control... Non, de peux... ah. euh, et on a Mission Control, pareil, historiquement c'était Java Mission Control pour les raisons de copyright, c'est JDK Mission Control pour que ça fasse toujours JMC. Alors moi, j'abrégerai un petit peu, je parlerai Flight Recorder et Mission Control. Comme ça, ça m'évitera toujours de dire Java et ou JDK euh, quelque chose. Je suis Jean-Michel Doudou, j'ai deux casquettes. Je suis CTO d'Oxyane Luxembourg et je suis CTO du groupe Oxiane. Euh, je fais un certain nombre de choses dans la communauté Java. Euh, notamment, je rédige un didacticiel depuis plus de 20 ans. Euh, Dont la dernière version, j'ai publié la semaine dernière, fait 4000 pages, 4000, pages. Et puis j'ai d'autres activités. Euh, ce qui fait qu'en 2014, j'ai été élu Java champion. Commencez par un petit sondage. Qui a déjà utilisé JFR ou JMC il n'y a pas beaucoup, quelques mains qui se lèvent. En production, pour ceux qui ont levé la main Ah, il n'y a plus personne. Bon, l'objectif du talk, c'est de vous convaincre de les utiliser, et particulièrement en production. Enfin, en tout cas, c'est mon objectif, on verra. Euh, donc, en termes de présentation, une petite intro sur le Flight Recorder, sur Mission Control, et euh, sur un nouvel outil en ligne de commande fourni euh, dans le JDK qui s'appelle JFR, pour manipuler les fichiers du Flight Recorder. Euh, en termes d'API, on a aussi des choses qui s'enrichissent au fur et à mesure, euh, et notamment quelque chose qu'on a depuis le début, c'est la possibilité de créer des événements personnalisés, on verra. Une API pour créer et parser euh, un fichier JFR binaire, et depuis Java 14, une API qui nous permet de streamer directement les événements et de déclencher des traitements à la, quand ces événements surviennent. Et puis on a un écosystème aussi qui se développe autour de JFR, euh, bah parce que c'est vraiment un outil intéressant. Alors justement, ce Flight Recorder, si je fais une analogie, ben, généralement on connaît la notion de boîte noire dans l'aviation. Alors il y en a deux, on va s'intéresser particulièrement à celle qui collecte les données. Dans l'aéronautique, c'est le Flight Data Recorder. Ça enregistre des informations durant le vol, l'altitude, des températures, un certain nombre de métriques qui sont très importants, exploitables a posteriori, notamment en cas d'incident ou d'accident. Euh, souvent en cas de crash, par exemple, la première chose qu'on cherche, c'est des boîtes noires. Euh, bon, on cherche aussi des survivants parfois, mais c'est surtout les boîtes noires qu'on cherche. L'idée, bah, c'est d'essayer de déterminer la cause du problème pour améliorer la fiabilité, ou parfois pour résoudre des problèmes. Il y a quelques temps, parce que le temps passe vite maintenant, euh, il y a eu des problèmes sur un Boeing, le 737 MAX, et c'est des données de la boîte noire qui ont permis d'identifier ce problème. Et puis, un peu plus récemment, on a ça dans l'automobile aussi maintenant. Depuis le mois de mai, depuis le mois dernier, en Europe, toutes les voitures neuves doivent être équipées d'une boîte noire. Et à terme, tous les véhicules euh, en Europe devront être équipés de ce genre de mécanisme. Donc c'est de la collecte d'informations bah, liées à l'activité. Et bien, l'idée du Flight Recorder, c'est ça. C'est d'avoir intégré dans une JVM, et quelque chose de très important, une JVM Hotspot. À ma connaissance, les autres JVM, notamment la g 9 euh, pour l'instant, ne l'ont pas. Donc là, euh, tout ce dont je vais vous parler sur le Flight Recorder, c'est sur une JVM Hotspot. Mais c'est vraiment inclus dans la JVM et ça c'est vraiment intéressant parce que son but, ça va être de collecter des événements, on va pouvoir configurer l'enregistrement de ces événements, quels sont les événements que qu'on souhaite obtenir, euh, euh, la configuration de ces événements, sur différents éléments de la JVM, du système d'exploitation et aussi de notre propre application puisqu'on pourra créer nos propres événements. Et tout ça, et ça c'est vraiment intéressant avec cet outil, avec un très faible overhead. Pourquoi Parce que si on compare avec d'autres outils, notamment commerciaux, la plupart, ils ont besoin d'instrumenter le bytecode pour collecter certaines données et donc de plugger un agent sur la JVM. Et là, vous savez, ces outils, c'est un petit peu comme les concessionnaires automobiles, ils nous mentent, ou en tout cas, ils nous offrent des chiffres qui font un peu rêver. Et dans la réalité, l'overhead est le plus important. Là, l'intérêt du Flight Recorder, c'est que comme c'est quelque chose de natif intégré dans la JVM, l'overhead est relativement faible. Alors évidemment, il va dépendre quand même du nombre d'événements qui sont émis et qu'on va vouloir collecter, mais généralement, c'est de l'ordre de moins de 3%. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et notamment, et je reviendrai dessus, pour une utilisation en production. Bien sûr, c'est très fiable, hein, si vous avez confiance en la JVM, c'est un des composants maintenant de la JVM Hotspot. Et donc, on peut tout à fait imaginer, et j'en connais plein qui le font, d'utiliser le flag recorder en production, notamment pour collecter des métriques. En termes de conditionnalisation, c'est un petit peu particulier. Il était fourni dans le JDK d'Oracle avant Java 11, utilisable gratuitement en dev et en test, mais malheureusement, il fallait une licence commerciale pour l'utiliser en production. Raison d'ailleurs pour laquelle, historiquement, sur les anciennes licences d'Oracle, quand on voulait télécharger un JDK d'Oracle, il fallait accepter une licence. Et bien dans cette licence, on s'engageait à prendre le support si on utilisait certaines fonctionnalités en production, et notamment le Flight Recorder. Ce qui fait que, à ce moment-là, quand on souhaitait l'utiliser, il fallait au moins utiliser deux options. Une qui déverrouille les fonctionnalités commerciales pour qu'on l'utilise en âme et conscience, et qu'effectivement on soit conscient que son utilisation requérait une licence, et l'activation du flight recorder lui-même avec l'option euh, plus flight recorder de la JVM. Ça c'était avant Java 11, en Java 11, Oracle a décidé euh, de l'open sourcer et de l'intégrer dans la JVM hotspot d'OpenJDK, il y a une JEP pour ça, la 328, et ce qui fait que maintenant à partir de Java 11, le flight recorder est activé par défaut. Il y a un backport aussi euh, qui a été fait par la communauté euh, en Java 8 à partir de l'update 272. Donc si vous pouvez maintenant, sans problème, sans licence, utiliser le Flight Recorder à partir de Java 11 ou à partir euh, de l'update 272 de Java 8. Alors on a plusieurs éléments euh, qui vont être utilisés par le GFR. Bien sûr des événements. Ces événements vont contenir des données et des métadonnées ben, sur quelque chose qui survient dans la JVM ou dans l'application, voire même au niveau du système. Donc c'est un état, en fait, d'une capture, d'un événement qui va être émis. Il y en a un certain nombre qui sont fournis en standard, on verra tout à l'heure, et puis on peut aussi créer nos propres événements. Et ça, c'est pareil, ça peut vraiment être intéressant euh, en termes de euh, monitoring, voire même de profiling. On a une notion de configuration. Euh, pourquoi Parce que on va pouvoir choisir les différents événements auxquels on s'abonne et voire même euh, configurer euh, ces événements. Est-ce qu'on veut la stack 13 par exemple sur ces événements Si on la demande, évidemment, la capture est un petit peu plus euh, coûteuse, l'overhead augmente un petit peu. Et donc ça va nous permettre d'activer et de configurer événement par événement ce à quoi on veut euh, s'abonner et donc les événements qui vont être émis par, euh, et capturés par le flight recorder. Et puis on a des enregistrements. Un enregistrement, on va devoir le gérer, on va devoir le démarrer, l'arrêter, indiquer dans quel fichier devront être stockées ces informations. Et cet enregistrement-là, ça va être un ensemble d'événements qui sont capturés sur la base de la configuration avec laquelle on a lancé ce ou ces enregistrements. En termes d'événements, on en a quatre types. On a des Instant Events, c'est des événements qui sont émis une fois. Par exemple, je démarre un thread, c'est un Instant Event. On a des duration events, ils ont une heure de début et de fin. Par exemple, l'exécution, le temps d'exécution du ramasse miette. On a des time events, c'est des duration events, mais avec un seuil défini. Et il nous reste des requestable events, euh, c'est des événements qui sont émis euh, périodiquement. Donc on va définir une période à laquelle ces événements vont être émis et capturés, les données correspondantes vont être capturées. Là par exemple, c'est euh, le taux d'utilisation de la CPU, on va la capturer de manière périodique. En interne, ce qui va être intéressant avec le flag recorder, c'est qu'ils ont vraiment travaillé pour afin de réduire l'overhead. En fait, tous les événements ne sont pas écrits directement sur disque, mais sont mis dans un buffer en mémoire, qui pourront être éventuellement écrits dans un fichier binaire, si on le demande, on verra qu'on a des commandes pour faire ça, de dump. Et tout ça, c'est encore une fois, l'idée c'est de réduire l'overhead, ils ont énormément travaillé dessus, pour qu'on puisse utiliser le flight recorder, de nouveau, euh, en production ou en limitant l'overhead induit par son activité. Au niveau de la gestion des enregistrements, on a plusieurs possibilités selon les besoins. On a des options au niveau de la démarrage, euh, du démarrage de la JVM. Et, et sur des JVM en cours d'exécution, on va pouvoir utiliser les JCMD IJCMD euh, pour demander euh, au travers de commandes de diagnostic ben, l'arrêt, le redémarrage de, du flight recorder et l'enregistrement des événements. Euh, on a JMC, Mission Control, qu'on verra tout à l'heure, euh, au travers duquel on peut aussi demander euh, bah, le démarrage d'un enregistrement sur une JVM active. Et on peut même le faire avec un MXBing dédié. Alors L'utilisation des options de la JVM, euh, c'est intéressant par exemple quand on veut leur faire des tests. On a un certain nombre d'options pour lesquelles on va pouvoir préciser une durée d'attente, un délai d'enregistrement, euh, quelle va être la configuration utilisée, quel va être le fichier dans lequel on va écrire les enregistrements. Tout ça, ça se fait principalement avec une option Start Flight Recording. Elle possède un certain nombre de paramètres. Vous avez deux exemples ici. Un premier qui lance un enregistrement pour une durée d'une heure, sur la base de la configuration par défaut, qui va se faire dans un fichier monapp.jfr. Et dans le deuxième exemple, euh, on attend 20 secondes et on va euh, enregistrer les différents événements pour une durée de 60 secondes. Pareil, dans un fichier euh, monapp.jfr. Ce coup-ci, avec une autre configuration, la deuxième configuration fournie par défaut dans le JDK, qui s'appelle Profile. Ça, c'est intéressant, euh, quand on fait des tests, par exemple, pour récupérer des métriques. Ce qu'on va plutôt euh, faire, et notamment en production, euh, sauf si vous voulez vraiment avoir un enregistrement en continu, euh, c'est plutôt, on peut demander à la demande l'activation du flight recorder, notamment avec JCMD. Euh, bah, si vous avez un problème en prod, vous activez l'enregistrement du flight recorder, vous demandez aux utilisateurs de refaire le cas, vous arrêtez l'enregistrement et on récupère le fichier pour une exploitation. On a un certain nombre de commandes à utiliser avec JCMD sur le PID de la JVM concernée, notamment une commande JFR start, qui va nous permettre de fournir des informations, de démarrer. Et dans les informations qu'il faut donner, c'est un nom à l'enregistrement. Pourquoi Parce qu'on peut demander plusieurs enregistrements sur une même JVM, éventuellement avec des configurations différentes. On a une commande JFR dump qui nous permet essentiellement de préciser le nom du fichier dans lequel les événements vont être écrits. JFR-Check, qui permet de demander l'état du ou des enregistrements démarrés dans la JVM. Et JFR-Configure, qui nous permet de changer la configuration d'un enregistrement. Et puis JFR-Stop, pour arrêter l'enregistrement. Au niveau de la configuration, ça se fait dans un fichier XML, euh, et dans ce fichier, pour chacun des événements, on va pouvoir activer et configurer bah, les différents événements qui vont être émis et capturés euh, par ce Flight Recorder. J'avais un petit exemple ici, rien d'extraordinaire. Le JDK en propose deux par défaut de configuration. On les retrouve dans sous répertoire LibJFR du JDK. On a une première configuration qui s'appelle Default, avec un très faible overhead, généralement moins de 1%. Évidemment, ça, ça dépend complètement... Euh, de l'activité de la JVM, mais c'est assez faible. Ça peut être intéressant, par exemple, pour faire du monitoring euh, en continu, en production. Et on a un deuxième, euh, une deuxième configuration qui s'appelle Profile, euh, plutôt dans un but de profiling, avec un overhead un petit peu plus important, généralement de l'ordre de 3%. Euh, encore une fois, c'est complètement dépendant de l'activité de la JVM, évidemment, et euh, des événements qui sont configurés dans ce profile. Et puis, et ça c'est intéressant, on peut créer nos propres configurations. Euh, par exemple, on a un problème euh, en mémoire, ben, on va peut-être être intéressé que par les événements liés à la gestion de cette mémoire, et pas forcément euh, des événements liés à l'activité du disque ou des threads. Ça peut se faire de plusieurs façons, on peut créer directement euh, en l'éditant un fichier XML, on a aussi euh, Mission Control qui nous permet au travers d'un petit assistant de créer ça assez facilement, et puis depuis Java 17, on a une option de l'outil GFR en ligne de commande qui nous permet aussi euh, de faire ça. On a un certain nombre d'événements standards qui sont fournis dans les JVM Hotspot. Le nombre varie, on en avait 136 en Java 11, on en a, un peu... on en a 165 actuellement en Java 18, donc le nombre croît, on a de plus en plus d'événements de tous types qui sont rajoutés. Jusqu'à Java 17, on avait du mal d'obtenir la liste. À partir de Java 17, on a une option metadata de l'outil JFR en ligne de commande qui permet d'obtenir la liste de tous les événements auxquels on peut s'abonner, fourni en standard dans, euh, dans la JVM. Ça, c'est plutôt cool, avec en plus les différentes options qu'on peut utiliser sur ces événements. Et un exemple, parce que ça change hein, ces événements, en Java 16, euh, on a un nouvel événement, le JDK Object Allocation Sample, qui remplace deux euh, événements euh, historiques, Object Allocation New Telab et Object Allocation Outside Telab. Ils les ont fusionnés en un seul et même événement, cet événement est activé par défaut euh, en Java 16. Et du coup, ben, faites attention quand vous ouvrez des anciens fichiers avec euh, Mission Control. Euh, si notamment ben, toute la vue d'allocation des nouveaux objets est vide, c'est qu'il faudra probablement soit utiliser une version plus récente de Mission Control, soit de venir modifier le fichier de votre configuration pour réactiver les deux événements euh, historiques. Donc ça bouge un petit peu les événements standards. Ce que fait par défaut le Flight Recorder, c'est qu'il enregistre les événements dans un fichier binaire, ben pour que ça soit plus compact, ce qui fait qu'il nous faut un outil pour les exploiter. Euh, historiquement, ben c'est Java Mission Control qui est proposé au travers d'un plugin dans Java Mission Control. Alors justement, Mission Control, bon, historiquement, il était introduit euh, dans Jirokit, qui était euh, la JVM de BEA, rachetée par Oracle. Il y a une convergence des JVM d'Oracle, de la HotSpot et euh, de Jirokit, ce qui fait que... Euh, les bonnes fonctionnalités ou certaines fonctionnalités de Jirokit, notamment le Flight Recorder, la PermGen pour ceux qui ont... Euh, le Metaspace, pardon, euh, qui a été réintroduit en Java 8. Tout ça, c'était dans Jirokit, et comme ils ont fusionné maintenant en une seule JVM, la hotspot, on a à disposition ces outils dans la hotspot. Il est donc intégré dans le JDK d'Oracle, depuis Java 7 Update 40. Il a été retiré euh, du JDK et mis en open source à partir de Java 11, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, vous ne le trouvez plus dans le JDK mais il faut aller euh, le télécharger. C'est un sous-projet d'OpenJDK, assez actif, et du coup, bah, pour des raisons légales de, euh, de, de trademark sur Java, ça a été renommé en JDK Mission Control pour que ça fasse toujours JMC. Raison pour laquelle on le trouve sous les deux dénominations. On a différentes versions, les versions 5.5 et 6 qui étaient fournies par le JDK. À partir de la version 7, il a été mis en open source. On a des versions qui sont sorties, notamment 8, la 8.1 et la 8.2 qui est sortie cette année euh, au mois de mars. Attention à une chose, à partir de la 8.1, il faut obligatoirement Java 11 minimum pour que ça s'exécute. Attention aussi à la compatibilité. Euh, si vous capturez euh, des événements sur une JVM11 et que vous dites, tiens, je vais l'ouvrir avec Mission Control fourni par le JDK en Java 8, euh, ça ne marchera pas. Donc euh, attention à la compatibilité, essayez de prendre la version la plus récente de Mission Control. Il euh, y a une rétrocompatibilité qui est assurée. Et donc, à bah d'aujourd'hui, il faut trouver un fournisseur hein, de binaires euh, OpenJDK. C'est un repos GitHub, euh, donc il faut trouver quelqu'un qui le compile. Alors d'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a Adopt OpenJDK qui historiquement le fait, Adoptium le fait. Il change au passage un petit peu son nom. Euh, ça sera Eclipse Mission Control, mais ça reste la même base. Azul, pareil, sous la dénomination Azul Mission Control, propose des binaires. Et Oracle, bien sûr, propose aussi des binaires euh, de JMC. Et puis, bah, si ça vous tente, hein, vous pouvez, hein, c'est un projet open source, récupérez les sources et le compilez vous-même. Il faut une bonne machine, mais ça se fait. Euh, sur les fonctionnalités proposées, ça repose sur une base Eclipse, donc extensible par plugin. Par défaut, il y a trois plugins qui sont fournis. JVM Browser, qui va nous permettre de sélectionner et de lancer des actions sur une JVM. Une console JMX, un client JMX, c'est un petit peu ce que faisaient J-Console et j VM. Et puis, un plugin, Java Flight Recorder, qui va nous permettre d'exploiter les fichiers créés par le Flight Recorder. Ça d'ailleurs été une de ses utilités primaires, en tout cas au début. Donc, cette JVM Browser, elle permet de choisir une JVM et basiquement de faire deux actions, soit ouvrir une console client JMX pour venir récupérer ou solliciter des m qui sont exposés par la JVM ou dans la JVM, si c'est nos propres m Et puis, on va pouvoir aussi demander la création ou l'ouverture d'un enregistrement du Flight Recorder. Bon, au niveau de la console JMX, rien d'innovant, rien si ce n'est qu'on est, est peut-être sur une, une UI qui est un petit peu plus moderne que ce que peut proposer euh, Visual VM et encore plus euh, j Console. Quand on voudra lancer euh, un enregistrement JFR, ça va se faire au travers d'un assistant. Il y a trois étapes euh, principales pour configurer des informations générales, des informations de profiling et venir configurer au besoin la configuration de chacun des éléments qu'on souhaite voir capturés et enregistrés dans cet enregistrement. Il nous permet aussi de gérer des templates euh, pour des modèles de configuration qui peuvent servir de base euh, pour en créer d'autres. Donc il y a différentes étapes. Hein. Une première étape où on donne le nom du record, euh, si on veut le faire sur un temps donné ou si on veut faire de l'enregistrement continu, on peut sélectionner aussi une configuration, soit existante, soit gérer euh, un template. On définit des informations globales sur euh, le profiling, si on en a besoin. On peut définir pour chaque événement, ben, est -ce, les, quels événements doivent être activés et quelles configurations euh, on veut associer à ces événements. Et puis, on peut gérer au travers aussi euh, d'un assistant des modèles, avec, par défaut, il y en a deux ici euh, qui sont proposés et qui sont fournis avec le JDK. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aussi utiliser ce plugin pour exploiter et analyser ces fichiers. Encore une fois, c'est des fichiers binaires, donc il faut absolument un outil pour le faire. Et on va avoir différentes vues et graphiques qui vont nous permettre de venir extraire et consulter les informations des événements qui sont capturés. À l'ouverture d'un fichier, ce qui va être intéressant, c'est que Mission Control va faire une analyse des différents événements et il nous propose un résumé de cette analyse. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme Eclipse MAT. On ouvre le fichier de dump et puis on a des infos. Ici, dans l'exemple, on voit qu'on a trois parties en rouge euh, context switch, euh, Java blocking et une utilisation assez importante de la CPU. Alors, c'est juste une analyse hein, qui est faite euh, par l'outil. Alors évidemment, ici dans mon exemple, euh, j'étais sur une application euh, massivement multithreadée, où il y avait quelques petits soucis de contention, sous forte charge. Donc forcément, le fait d'avoir plusieurs threads, ça justifie l'activité CPU, le switch de contexte. Par contre, on voit qu'on a euh, des blocages qui sont faits sur les threads. A priori, on pourrait présumer que ce soit euh, des moniteurs de synchronisation, donc a priori, on a un petit souci de contention. Une fois qu'on a fait ça, soit on va pouvoir euh, cliquer dessus, et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va nous donner une explication. Et notamment, si on regarde ici sur la partie euh, verrou, on voit que euh, le temps de verrou a consommé pendant la capture, a duré en tout cas 7h38. Et il est même assez malin pour nous indiquer qu'on euh, a un verrou sur une classe ici qui s'appelle perfservlet, euh, pour lequel il y a eu 588 verrous qui ont été posés. Donc on peut déjà présumer qu'a priori, alors des fois c'est juste, des fois ça l'est pas, mais a priori on a déjà un petit souci dans cette, dans cette classe. On a une vue outline qui nous permet de sélectionner différentes catégories d'événements et d'avoir des informations évidemment beaucoup plus précises. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de catégories qui nous sont proposées. Donc on va pouvoir choisir, ben, en fonction des différents événements qu'on a capturés et des informations qu'on veut euh, consulter, sélectionner euh, la rubrique concernée. Et notamment, ici, si je reprends mon exemple, on a une vue, par exemple, sur les verrous qui sont posés. Donc, on voit qu'effectivement, j'ai bien 588 verrous qui ont été posés sur cette classe perf servlet. On a ici les différents threads. Euh, forcément, j'avais un petit serveur web. Euh, on voit ici le temps de blocage et le nombre de fois où ces blocages ont eu lieu. Donc, effectivement, on peut déjà présumer qu'un petit souci de contention. Mais on peut aller encore plus loin dans la vue thread. On a une vue par thread de l'activité de ces threads et on voit qu'ici, toutes les parties en rouge, c'est du temps de blocage, probablement sur un moniteur de synchronisation. D'ailleurs, il nous le donne ici, il nous redonne cette servlette. Et effectivement, ça va nous aider, ici dans ce cas, à détecter l'origine de ces petits soucis de contention et probablement de performance. On a aussi une vue Event Browser qui permet de broser tous les éléments pas forcément répertorié dans une catégorie, c'est par exemple là où on pourra retrouver nos propres événements, avec évidemment une possibilité de filtrage, parce qu'il peut y en avoir vraiment beaucoup, notamment de filtrage sur le nom. Ici vous avez un exemple avec un nouvel, un nouvel événement introduit en Java 18, parce qu'en Java 18, le mécanisme de finalisation est déprécié, for removal, pour nous aider à identifier encore les objets qui sont concernés. Un événement peut être émis, ici il y en a eu un certain nombre, puisqu'il y a eu 951 instances qui sont finalisables. Donc ça nous donne des informations, on a ici une classe test TestFinalize, dont on sait que, ben voilà, elle utilise le mécanisme de finalisation, et que probablement ben, pour éviter des soucis, puisque le mécanisme va être retiré, on sait qu'on aura déjà un petit peu de boulot dans cette classe. Depuis Java 11, on a un outil en ligne de commande fourni dans le JDK, euh, qui va nous permettre de manipuler des fichiers euh, JFR, notamment pour, pour afficher des événements, pareil avec des possibilités de filtres. On a une commande print de JFR pour ça. On peut restituer des informations en XML ou en JSON, ce qui peut faciliter après l'exploitation, parce qu'encore une fois, normalement, des... enfin, à la base, c'est un fichier binaire. On peut euh, obtenir un résumé des, différentes, euh, des différents événements qui sont dans, euh, dans l'enregistrement, dans le fichier de l'enregistrement. On peut regrouper aussi ou dissocier des fichiers. Euh, si on fait la capture sur plusieurs fichiers, plusieurs, un enregistrement sur plusieurs fichiers, on peut les fusionner ou euh, on peut euh, les regrouper. On a une commande « Assemble » ou « Disassemble » pour faire ça. Et puis, euh, à partir de Java 17, euh, avec cet outil, il nous facilite la création d'une configuration. Avec, configure, pardon, avec la commande « Configure » et l'option « Interactive », il va nous poser 12 questions assez générales. Je vous ai mis la première. Euh, ben, quel est le niveau de collecte qu'on souhaite avoir des événements relatifs à l'activité du garbage collector Alors On choisit euh, parmi ce qui nous est proposé. Et en fonction de ça, il va préconfigurer euh, des événements. Et à l'issue des 12 questions, on peut avoir un fichier XML ben, qui contient notre, notre configuration euh, custom. On peut aussi modifier euh, une configuration existante, hein, plutôt que d'aller modifier euh, directement l'XML, euh, on a toujours avec la commande configure plus le nom de l'événement et dièse le paramètre. Ici, on souhaite activer l'événement JDK des et on souhaite avoir la stack trace quand cet événement sera, sera émis. On précise le nom du fichier en entrée, custom.jfr, et ici comme on veut écraser ou en tout cas modifier la configuration, j'ai remis le même, le même fichier. Autre chose sympa, on peut euh, avoir des événements personnalisés, donc créer nos propres événements en plus de ceux qui sont proposés euh, en standard. Ça, c'est à partir de Java 9. C'est assez simple. On définit une classe qui hérite de JDK.JFR.Event euh, et on va utiliser quelques annotations pour préciser des métadatas de configuration et de valeurs par défaut de la configuration euh, de cet événement. Vous avez un petit exemple ici. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Alors, j'ai mis qu'une seule qu'une seule métadonnée, c'est message mais on peut préciser le nom de l'événement, on peut lui mettre un label, on peut la mettre dans une catégorie aussi, si on le souhaite. Ici, par défaut, on souhaite qu'il soit activé et qu'on ait une capture de la stack trace. Et puis, pour chacune des informations qu'on va encapsuler dans cet événement, de nouveau, on peut préciser un label et une description. Une fois qu'on a fait ça, pour émettre, il suffit simplement de créer une instance de notre classe et d'invoquer la méthode commit qui est héritée. Donc, c'est vraiment très très simple. Si je crée une instance, je rajoute un message et je commit. Et ce qui fait que l'événement va être envoyé à JFR. C'est assez simple et ça, c'est vraiment sympa pour définir nos propres événements avec nos propres données. Une fois qu'on a fait ça, on peut demander à s'enregistrer obtenir dans un enregistrement les valeurs. Et vous voyez qu'ici, avec l'Event Browser, on a les différents événements qui ont été émis durant l'exécution dans la JVM. Toujours à partir de Java 9, on a une API qui nous permet de créer et parser euh, par programmation, par API, des événements du JFR, toujours pareil dans une JVM hotspot. On a une classe euh, recording pour ça, qui va nous permettre d'arrêter, de démarrer et d'arrêter l'enregistrement, évidemment, et bien sûr de demander à faire le dump des événements capturés dans ce fichier binaire. Vous avez un petit exemple ici, on définit une nouvelle instance de recording en tant que ressource, donc avec un try with resources. on définit certaines choses, le nom de notre record, comme on l'avait fait avec les paramètres par exemple, on active ici euh, bah, l'événement euh, personnalisé que j'ai créé, on démarre l'enregistrement, l'activité se fait, et euh, les traitements se font, et puis dès qu'on n'en a plus besoin, on euh, stop l'enregistrement et on demande le dump dans le fichier, et euh, bah, on obtient le fichier indiqué, et on peut le récupérer et l'exploiter. On peut utiliser aussi euh, cette API pour parser euh, un fichier existant, donc plutôt que de le faire avec Mission Control, on a deux classes pour ça, euh, Consumer, Recording file et RecordingEvent. C'est à peine plus compliqué pour les utiliser. Euh, pareil, on définit sous la forme de ressources une nouvelle instance de RecordingFile. On itère, c'est un pattern itérator, euh, tant que la méthode AsMoreEvent a euh, nos infos. Et on peut exploiter les différents événements. Euh, chose sympa, en Java 14, on a une nouvelle API qui nous permet de streamer. Jusqu'à Java 14, euh, on était obligé de passer par un fichier intermédiaire. Donc c'était forcément des choses a posteriori. Là, à partir de Java 14, toujours dans une autre spot, on a une nouvelle API dans la JEP 349 qui va nous permettre de nous abonner au travers d'une API et de consommer les événements et d'exécuter des traitements sur les événements auxquels on s'est abonné. Du coup, c'est intéressant parce qu'on n'est plus obligé de passer par un fichier intermédiaire avec une exploitation a posteriori, soit par l'API, soit avec Mission Control, mais on va pouvoir directement dans notre code s'abonner à des événements et définir des traitements quand ces événements vont survenir. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors d'aujourd'hui, beaucoup d'outils d'APM commencent ou migrent sur cette solution ben pour réduire l'overhead de la capture des informations dont ils ont besoin. Donc vous voyez que même ces outils-là s'appuient dessus. Ben nous, on peut le faire aussi pour nos propres besoins. Euh, on peut s'en servir par exemple pour des fonctionnalités de monitoring, avec en plus ben, des seuils, des thresholds, et puis après, ben, euh, envoyer ces métriques, euh, dans ce que vous aimez bien, Prometheus ou autre, euh, ou ben, faire tout ce que vous voulez faire, si jamais un événement survient, et si un seuil, par exemple, survient sur cet événement. Euh, deux étapes pour le faire. La première, c'est qu'il va falloir s'abonner aux événements auxquels on souhaite euh, exécuter quelque chose, et puis bien sûr, définir le callback, sous la forme d'un handler, les traitements qui vont être exécutés quand cet événement survient. Sur une configuration existante, on a dans l'objet configuration une fabrique, get configuration, on lui précise ici le nom du fichier. Ici, euh, ben, c'est la configuration par défaut fournie par le JDK. Sous la forme d'une ressource, on définit une instance de recording stream. Euh, et puis, avec la méthode onEvent, on va simplement indiquer, voilà, quand l'événement, euh, ici, JDK Garbage Collection, survient, on lui passe un consumer. Ici, j'affiche simplement à la console, mais bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et puis, bah, bien sûr, il faut démarrer. Ici, euh, on invoque la méthode start qui est bloquante. On peut aussi définir sa propre configuration. Là, évidemment, il y a une étape supplémentaire, c'est qu'il faut activer... Ici, j'en active trois, euh, ben, mon petit événement personnalisé, plus deux euh, événements standards, et puis de nouveau, euh, on définit le handler sur le on-event. JFR, alors d'aujourd'hui, il y a un écosystème qui se développe autour, euh, parce que c'est vraiment intéressant. Euh, j'en ai choisi quelques-uns. JVLVM, à partir de sa version 2, est capable d'offrir un fichier binaire c'est un petit peu moins riche et un petit peu moins complet que ce que proposait Mission Control, mais à défaut, il peut déjà ouvrir un fichier JMC. On a JUnit 5, qui depuis sa version 5.7 émet des événements JFR quand les tests sont exécutés. C'est une fonctionnalité expérimentale pour l'instant, mais vous pouvez déjà l'utiliser. Il suffit d'ajouter la dépendance qui va bien. Et puis, ben, quand ça survient, vous avez des événements euh, ici regroupés dans la catégorie JUnit qui sont émis au niveau de JFR. Et puis, bien sûr, on peut aller regarder le détail de chacun de ces événements. Et puis, je vous en ai choisi un petit dernier. Euh, si vous écrivez vos propres événements, bah, il faut les tester. On a euh, JFR Unit qui euh, nous permet de tester des événements JFR au travers d'une API. C'est fait par un Java champion qui s'appelle Gunnar Morling. Euh, je vous laisserai aller regarder sur son GitHub pour le récupérer. Ça requiert un Java 16 minimum. Euh, vous avez la dépendance, ici, Maven, Et euh, l'idée, ben, pour la mise en œuvre, ça va être, on va avoir une classe, JUnit, annotée simplement avec euh, « atGFREventTest ». Et on a une annotation « event pour s'abonner à un événement. Et on a une méthode euh, de JFREvents qui s'appelle « AwaitEvents » qui va permettre d'attendre que les événements euh, surviennent et puis, bien sûr, de tester le contenu de ces événements. Vous avez un petit exemple ici, rien de, rien de révolutionnaire quand on connaît JUnit. Allez, conclusion, euh, bah, le but c'était de vous présenter euh, rapidement le Flight Recorder et Mission Control. C'est des outils vraiment puissants euh, pour le profiling, pour le monitoring, d'autant plus maintenant avec ce qu'ils nous propose, avec un très fair double read, et ça c'est vraiment sympa, utilisable en prod, gratuitement à partir de Java 11 ou de Java 8 Update 272. On l'a vu, on a des API maintenant, pour émettre nos propres événements, pour streamer à partir de Java 14, ça c'est vraiment cool, on peut faire plein de choses sympas. Il y a un écosystème qui se développe autour de JFR et euh, bah, ajoutez-le à votre boîte à outils, puisqu'à priori il n'y avait pas beaucoup de mains qui s'étaient levées. Et j'espère que je vous ai convaincu aussi de l'utiliser en production. Et c'est tout pour moi. J'ai un peu de temps pour des questions ou pas Comme j'ai pas le... 5 minutes Des questions ou pas bah, J'ai le... Ah oui, pour le... Si vous n'en avez pas, moi j'en ai une. Qui va l'utiliser En prod Ouais, tester ses doutes. Euh, pardon, euh, si, il faut l'utiliser en prod. Euh, quand vous voyez les outils d'APM, vous savez ce que c'est les APM euh, Qui basculent dessus, euh, et puis de toute façon, si vous n'avez pas confiance en la JVM, ben, si vous n'avez pas confiance en JFR, vous n'avez pas confiance en la JVM. Le problème, c'est qu'on utilise OpenG9. Ah, bah oui, mais voilà. Ouais, Pour l'instant, ce n'est pas porté. Ouais, je sais. ouais euh, oui, euh, la, la question c'est, euh, euh, pour l'instant j'utilise OpenG9, effectivement, pour l'instant, pas... ils l'ont pas porté dans OpenG9. Euh, ça, ça va arriver ou... Peut-être. Non, je pense que c'est sympa, donc ils le feront probablement. Enfin, moi je serais heureux je le ferais, mais bon, après il faut trouver des bonnes volontés pour le faire, enfin des bonnes volontés, euh... surtout dans OpenG9, hein, c'est la partie euh, communautaire, donc euh... peut-être. y a une alternative un peu similaire à ce que vous présenter maintenant pour OpenG9 euh, par ma connaissance. Alors je sais que IBM avait un outil, mais c'était un... Ah oui, euh, la question c'est, est-ce qu'il y a un outil équivalent à OpenG9 euh, Dans OpenG9, par ma connaissance. Dans G9, oui. Euh, IBM propose un outil euh, IBM diagnostic... Euh... Center. Ouais, center, exactement. Euh, mais il n'est pas dans la partie euh, open source, malheureusement. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a des intégrations avec Spring et Spring Boot Alors pas directement, mais comme tu peux monitorer euh, toute activité de, de, de création d'instances, d'utilisation de, de, des threads, tu peux l'utiliser pour monitorer. Euh, si ta question c'est, est-ce qu'il est capable de euh, capturer des choses euh, liées à l'activité des bins euh, Non. Euh, si tu veux ça, il y a Gloroute qui le fait. Un petit APM open source qui, lui, a des... capture des métriques sur l'activité. Après, tu peux créer aussi tes propres, tes propres événements bah, pour capturer ce dont tu as besoin. J'allais dire, est-ce que tu peux donner quelques exemples de bons événements à créer ou de, de, de ce qui est, c'est intelligent d'utiliser ça alors, c'est intelligent, oui, en fonction des besoins. Alors, la question, c'est, est-ce euh, que j'aurais des « use cases euh, un peu utiles euh, Comme ça, je pourrais t'en citer plein. En fait, dès que tu as des problèmes de profiling, déjà de profiling, parce qu'à la base, c'est plutôt un outil de profiling, euh, bah, de capturer les événements, et notamment en production. Parce que, comme j'ai dit en introduction, ce n'est pas toujours facile de reproduire. Euh, donc là, si tes utilisateurs savent faire, tu, euh, tu demandes à l'exploit de démarrer un enregistrement, ils font le test, tu récupères, et là, tu prends les métriques dont tu as besoin. Et puis au pire, si tu n'as pas, tu prends Profile ou tu prends tout. Voilà, bon, attention, attention, l'overhead il grimpe un peu et puis tu vas avoir beaucoup d'événements. Euh, mais ça peut être intéressant pour diagnostiquer, je dirais, tout type de problème de type profiling. Et puis maintenant, avec l'API de streaming, bon, depuis Java 14, euh, c'est vraiment intéressant pour du monitoring. Merci bien, bonne continuation et bonne conférence.